De partir, j'ai les boules trempées. La selle et la moto étaient complètement inondées. J'avais pas fait gaffe. La petite surprise en s'asseyant. Des abrutis. Salut tout le monde, dites-moi comment ça roule. Euh, on se retrouve aujourd'hui sur la grisaille et la bruine parisienne pour aller chez la kiné du petit doigt. La kiné tout court pour mon petit doigt avant euh, le travail. Donc voilà, on va passer dans le cœur de Paris, voir des jolies choses, mais sous un temps moisi, euh, a.k.a. notre quotidien. Voilà. C'est parti La sensation d'avoir en tête un chemin un peu plus rapide que celui qu'on prend jusque là donc on va la tenter et voir si j'ai raison ou si je me trompe ça me fout la haine de voir comment ces travaux ils gêne tout le monde et qu'il n'y a jamais personne dessus qui bosse c'est chiant Voilà, passer par là au lieu de passer par l'arc de Triomphe Pour moi en moto ça vaut le coup On voit des belles voitures et on passe devant des beaux hôtels en plus On aurait eu tort de se priver Plus du cul on adore bon. <rire> original il ya certaines voitures électriques c'est plutôt discret quand tu oublies de fermer la trappe mais alors là, là si à spring ça se voit vite qui c'est -ce qui en grève pas la peine de faire des affiches si on les lit pas les mecs hein. le fléau de Paris les cons qui traversent voilà là on est à droite et on est arrivé c'est sûr c'est beaucoup plus rapide par là Tour Eiffel à ah jette Scotland, des amis écossais en Paris. va être paumé mes amis. Avec un fauteuil roulant, non mais... Ils ont de rien. Taxi et VTC qui gardent leur manteau et leur doudoune toute la journée, je comprends vraiment pas. Je peux pas conduire en voiture avec autre chose qu'un t-shirt, toi. Hein. C'est gênant de ouf, t'es tout engoncé là. 8 minutes d'avance, bah écoute, c'est résolument le chemin le plus rapide. On voit pas le haut de la tour Eiffel, incroyable Elle regarde pas la bioc, qu'elle traverse, elle regarde même pas la couleur, s'il y a des voitures et tout. Elle s'en contre-fou. Bonne chose de faite. On va au boulot maintenant. Et écoutez, après la caméra, c'est le casque qui me lâche, puisque je viens de péter la lanière de ma de la boucle en dessous là donc il va vraiment falloir qu'on trouve beaucoup d'argent pour changer beaucoup de matériel mes amis putain on a eu chaud là ah oui désolé pour hier euh, la vidéo a traîné puisque bon alors qu'il est je l'ai toujours pas monté de toute façon est censé sortir dans 26 minutes je suis mal organisé voilà tout et alors ça arrive non on est faillible on est des humains oh le bazar oh un Niken incroyable c'est un moment que j'en avais pas vu Yamaha Niken ça a pas si bien marché que ça en fait hein. ils les ont tous vendus aux équipes de télé du Tour de France quoi. Mais sinon pour le reste les civils on en a pas trop trop pris quoi Bon, c'est vrai que c'est la classe. Et bien, nous y voilà. Souhaitez-moi bonne chance et rentrons. Furigan Boots GT D30WP. Furigan... J'ai oublié. Boots GT 30 wp Furigan GT Boots D30WP. Allez, on rentre, et j'ai la référence des bottes, les amis, puisque ce sont les Furigan GT Boots D3O ou d 30 d 3 0 D3 A0, je pense c'est la technologie de l'antichoc, là, WP, waterproof à mon avis, celle-là, Anne m'a déjà dit qu'elles étaient très belles je te remercie Anne elles sont très belles et très confort et très isolantes et très robustes et très bien en fait je continue de découvrir le port des bottes à moto je pense pas y revenir quand même parce que c'est plutôt contraignant mais tant qu'elles seront en vie je serai bien content de les porter J'ai regardé, je change de chaussures de moto tous les 3 ans à peu près quand je prends de la marque enfin plutôt la paire précédente c'était ma deuxième paire de ma vie, ça faisait trois ans que je les avais, c'était de la marque et la première paire j'avais acheté des trucs un peu péraves, je les avais gardés au moins un an, un an et demi donc euh, celle-là je pense avoir une belle longévité, je viens de traiter ma visière et je ne vois déjà plus rien, je suis maudit Ah, et je peux enfin vous parler de la bonne nouvelle et de l'évolution de la chaîne dont je vous parlais il y a quelques jours la semaine dernière puisque ça y est, j'ai eu le retour que j'attendais. C'est une concession parisienne qui me propose de me mettre à disposition très régulièrement des véhicules afin de les essayer de donner mes avis et tout ça. Et, euh, bah c'est super chouette. On va s'engager là-dedans, on est encore en train de discuter. Euh mais voilà. voilà, on va y arriver, vous présenter des modèles régulièrement je pense, je pense, à prendre à extrêmement à la légère que si ça se fait, je vais peut-être arrêter un peu les, les vidéos comme ça euh, quotidiennes qui me prennent un temps fou et que je trouve un peu redondantes et on conservera uniquement les tests si on arrive à en faire de façon régulière avec eux et puis, euh, et puis bah écoutez, voilà, on va voir où ça nous mène cette histoire Je suis encore en train d'échanger avec eux par mail pour l'instant Tout cela est très formel, très poli Et, et très efficace parce que mine de rien, très peu de mails, On est tombé d'accord sur plein de trucs Donc je vous en dis plus dès qu'il y a plus à en dire C'est une, une concession Suzuki Super Soko Kimco mais qui, euh, ils m'ont dit, avaient possibilité d'avoir d'autres véhicules puisqu'ils ont accès à des catalogues d'autres marques. Donc c'est plutôt chouette. Je croyais qu'il était fermé au bout d'un moment le périph' ce soir. Ça ne semble pas être le cas. Ah si, sans doute porte de fil. Nous allons voir. Bah non. Ah si c'est ça. Il y a les premiers plots qui font leur apparition. Ils sont tellement habitués à le fermer le périph' que les panneaux de chantier et de et de changement de limitation de vitesse, ils sont fixes en fait, tu vois. Ils sont fixes, ils sont pliables, ils les déplie de temps en temps. Quand même incroyable. Oh là C'est de nouveau un, un rond-point entier celui-là les choses changent à une vitesse folle, ma parole. Ça fait des mois que c'est fermé cette histoire. moi, ah, bon, faut que j'aille par là-bas. Ça passe par là ou ça ne passe pas par là Je suis perdu. Ça ne passe pas naturellement par là. Il faut reprendre la porte-maillot comme tout à l'heure au début du trajet. Le sol il est vraiment complètement pérable sur cette avenue. Sympa c'est Carrefour what the fuck avec que des feux clignotants orange. On adore, là-bas il y a un bus. Oh, mais j'ai changé de voie parce que je pensais qu'il était à droite mais non j'ai pas fait gaffe, mince ouvert ça passe à Neuilly pas besoin de faire de l'essence allez hop Neuilly faire de l'essence mon dieu je me déteste faut vraiment qu'on arrête avec cette expression qui ne veut rien dire on est pas fabricant on fait juste le plein comme des bons jompis. Là je vous la refais pas, vous y avez eu droit hier, ça va être le zbeul, comme d'hab. Il y a un mec par fil, il y en a pas un qui va respecter le, le chick jack. Putain. Je vous la refais pas mais je vous la refais. Hein. Oh là là, on en faire sur terre. Alors que cet enchaînement est plutôt évident, ça donne lieu à un des endroits les plus dangereux de Paris en fait. Parce que du coup ils sont tous là à hésiter, pas savoir quoi faire, machin, mais il y a trois voix, ça en fait que deux, alors qu'en fait non, il y en a trois mais on s'en rencontre au dernier mot. C'est hyper dangereux. Des fois j'ai envie de le louer celui-là et de mettre ma tronche dessus Avec le QR code de la chaîne <rire> Là ça fait vraiment mégalomane pour un mec à 1600 abonnés Qui est fier d'en avoir autant Mais ça fait pas assez pour mettre sa gueule dans, dans toute l'île de France quoi. Vous voyez ce que je veux dire Un jour je me chaufferai Un jour j'en arriverai là je vous le dis Merci en tout cas d'être resté jusque là dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez que j'améliore, que je change, ou que je conserve, ou ce que vous en pensez quoi. Voilà. Bonne soirée, à demain pour la prochaine. Euh, je vais pas prendre d'engagement sur la publication à l'heure, mais euh, je vais m'améliorer.